Nous arrivons à la dernière étape de notre périple. Après la Creuse, l'Aveyron, la Somme et le Finistère, nous voici dans les Landes, à 120 km de Bordeaux. Nous allons rencontrer Vincent Péchaud, qui est le cofondateur de la Smala, une association basée dans la commune de saint julien en Bord. Ici, le numérique est synonyme de vie locale, mais comme nous allons le voir, il n'est qu'une brique dans un projet plus global de revalorisation du territoire. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hyperlien, l'autre visage de la France numérique. Vincent nous a donné rendez-vous au café associatif de l'Asmala, dans Saint-Julien, pour nous parler de la jeunesse du projet. Je m'appelle Vincent Péchot, je suis un des cofondateurs de l'Asmala. Saint-Julien-en-Borne, c'est un village de 1600 habitants environ. Euh, qui est à 5 km, 5-6 km de l'océan, de la station balnéaire qui est un peu plus connue que Saint-Julien-en-Borne qui s'appelle Contis. En 2011, j'ai rencontré euh, Guillaume Riffaud, euh, donc cofondateur aussi de, de l'Asmala, mais surtout fondateur, un des cofondateurs de l'association qui préfigurait l'ASMALA en 2013. Lui il vivait là déjà depuis euh, bah, depuis 2011, il vivait sur le territoire. Et en fait euh, ensemble on montait un projet. Euh, qui s'appelait « Le meilleur des mondes est à écrire » et qui consistait à se poser la question de l'impact des technologies sur nos modes de vie, avec une, un angle plus social, plus anthropologique. Du coup, en 2015, on s'est on dit bah, « En fait, voilà, on va créer notre lieu à nous, où on pourra réfléchir à ces questions, on pourra euh, concrètement euh, expérimenter ce qu'on a en tête depuis un moment, mettre en pratique notre vision du numérique. » La Smala, c'est euh, une, une caravane dans le désert euh, au Maghreb. Et Pour avancer dans le désert, ils ont plusieurs tentes. Et d'une certaine manière, nous, la Smala, c'est un peu ça. C'est un peu plein de tentes. C'est une première tente ici dans le centre-bourg de Saint-Julien. où On a un café qui regroupe plus de 500 adhérents, une quarantaine de bénévoles actifs, où on a des ateliers cuisine, des ateliers tricot, des ateliers numériques. On va dire c'est la partie un peu socio-culturelle de la tente socio-culturelle. On a une autre tente euh, en, à quelques minutes d'ici, où c'est plus un espace de coworking, où là les, les gens viennent pour trouver un bureau, une connexion internet, un endroit un peu plus calme qu'ici pour travailler. Euh, il y a des artisans, il y a des développeurs web, il y a des designers, il y a des ingénieurs agronomes, bon, voilà, il y a une petite bande comme ça de, qui constitue un peu le collectif de la Smala élargie il y aura un atelier de fabrication à côté d'une recyclerie donc l'idée c'est d'avoir mutualiser des outils pour que pour agir sur les, les invendus de la recyclerie on a une tente où on va plus que concentrer sur la formation avec euh, avec une partie où on va former des jeunes du territoire euh, en décrochage scolaire ou sans diplôme ou sans emploi et on va essayer de leur donner des compétences qui vont, lui, qui vont leur permettre de, de s'insérer dans la vie locale, de trouver un travail et en tout cas de s'épanouir. Du coup, là-dessus, on va dire si on pouvait résumer la stratégie autour du numérique de l'ASMALA et dire comment on avance ensemble et du coup, quels sont les besoins du territoire et comment on adapte ces compétences-là aux besoins du territoire et donc on va dire qu'il y a deux stratégies, il y a déjà ce café qui permet d'accueillir des gens qui ont des, qui ont des problèmes liés au numérique, euh, un virus sur l'ordinateur, des photos à transférer, une annonce sur le bon coin à, à poster ou une carte grise à récupérer, bon bah ça tu vois on a un médiateur numérique ici deux fois par semaine, Paco, qui accueille ces gens là et la deuxième réponse ça va être autour de la, de la formation et de la remobilisation effectivement en se disant bah, vous pouvez valoriser votre passion autour du numérique pour trouver un emploi demain mais avant, il faut leur donner l'envie de s'engager dans un emploi, de trouver un emploi. C'est ça, à mon avis, le, le, la puissance ou l'intérêt d'une SMALA, euh, qui regroupe à la fois un collectif de professionnels, des bénévoles, un café associatif, des activités, c'est qu'il y a un cadre bienveillant qui permette de dire aux jeunes euh, « vous êtes les bienvenus et ici on a besoin de vous. Vos compétences, là, vos talents, on en a besoin, donc euh, exprimez-les. » Moi, je m'appelle Paco, j'ai 22 ans. Je viens euh, des Landes, de Mont-de-Marsan, à 100 km d'ici. Du coup, je suis arrivé ici parce que ben, j'avais eu une opportunité de, de faire une formation de médiation numérique. Euh, une formation pour les jeunes, euh, spécialement éloignés de l'emploi, éloignés des études. Moi, j'étais pas mal éloigné des études, j'ai quitté l'école tôt, ça me plaisait pas trop. Cette formation s'est super bien passée parce que c'était pas les mêmes techniques pédagogiques et tout ça. C'est là où vous êtes. C'est là où on s'est rencontrés. De vrai. base, c'était mon euh... formateur. Formateur. suite <rire> euh, à ces six mois de formation, je me suis fait embaucher par l'ASMALA. Et moi, je gère plutôt le pôle euh, numérique. Donc, euh, on fait de l'animation, on fait de la formation, on fait de l'initiation. On aide les gens qui ont du mal avec euh, le numérique, ce qu'on appelle euh, inclusion numérique. Quoi. Et, et le lieu qu'il y a derrière vous, c'est quoi et eh bien ça c'est euh, ce qu'on appelle euh, le hangar de la Smala. Et en fait il y a une partie donc là qui est euh, espace de coworking on va dire. Donc on a euh, développeur web, on a euh, médiateur numérique, on a euh, euh, conseil euh, agro le Laura qui travaille dans le domaine des beaux arts, euh, sérigraphie, on a une couturière. Et là on a une partie atelier euh, donc avec euh, bah, euh, <rire> Des gens qui font des guitares pendant deux mois, un menuisier, euh, une euh, salle de shape de planche de surf, puisque c'est un truc qui est quand même assez ancré aussi dans le, ici, euh, le surf. Et, et puis ça change, et euh, bah, la machine, euh, la découpe ouais. laser, qui sera dans le, plus tard dans le Fab Lab, qui sera au grenier ouais. de, à la recyclerie. On se rend compte que bah, en fait, le numérique aujourd'hui, en 2019, ça touche tout. Donc, bah, par le numérique et par le CAF associatif, on arrive à faire des, des projets autour de l'écologie, des projets autour du lien social, des projets de formation, des projets de réinsertion. Donc, c'est intéressant d'utiliser le numérique pour pouvoir créer plein d'autres choses. Euh, là où ça devient super, c'est que moi, mes compétences numériques, elles servent à un truc ultra concret et je travaille avec les gens pour l'installer. Comment on va faire euh, avec les agriculteurs un petit robot qui coupe la salade tout seul pour qu'on euh, puisse être un peu plus performant en micro-maraîchage sans rentrer dans un truc trop mécanisé, un truc que je peux réparer moi-même. Du coup, voilà, on fait un petit robot à pas cher, ça sert tout le monde, c'est sympa quoi. Et des lieux comme ça, c'est trop intéressant parce que c'est des lieux pleins de vie et ça fait pas que coworking, donc tu as plein de différents parcours qui se croisent, de différentes cultures, de différentes personnes. Et du coup, on apprend plus, on arrive à s'entraider et plutôt faire de l'échange de connaissances et de, et de biens au lieu de juste de l'échange d'argent. Moi, je m'appelle Alban Pérenès et je suis dans le coin depuis moins de deux ans. Je suis arrivé fin, fin 2017 euh, en rencontrant Thomas qui cherchait à recruter pour le Grenier de Mésos. Voilà, ben moi je suis du Thomas, j'habite dans le coin depuis 27 ans. Je m'occupe de cette structure depuis qu'elle existe en fait, depuis qu'elle qu a démarré il y a 16 ans. Le Grenier de Mésos c'est une petite association qui a 16 ans donc. C'est un bric à brac, -à on nous donne des objets, on les trie, il euh, y a une partie qu'on peut vendre et qu'on vend à des adhérents. Et l'autre partie ben, qu'on remet en déchetterie, voilà, c'est ça le modèle économique simplissime. Et en fait, on a démarré sur ce principe-là il y a 16 ans et aujourd'hui, on, on va recruter le 11e salarié. Dans, début mai, là, donc c'est un, un principe qui s'est bien adapté au pays, on va dire. c'est quoi du coup Depuis le début ici, on est contraint par la place, c'est une activité qui augmente en permanence. On n'a pas d'espace de stockage, ni de transformation, ni de réparation, etc. Donc à l'occasion de ce changement de pot, on augmente la taille du, du, du truc, on s'est dit on va réserver une place à la transformation, à l'atelier. Euh, mais dans notre modèle économique, nous on ne peut pas passer du temps sur un objet parce que sinon on, on se casse la figure. Donc on va inviter des, des structures extérieurs ou des personnes extérieures à travailler sur nos, les flux qui sortent de, que, que nous on n'arrive pas à vendre mais qui sont encore valables la, la matière première, le bois, les vélos, les ordinateurs, il y a plein de choses qui sortent d'ici qui pourraient revenir sur le marché en travaillant un petit peu dessus et Vincent il a travaillé depuis très longtemps des idées de fab lab de choses comme ça et il s'est dit ben, plutôt que de travailler sur de la matière brute ou de la matière achetée un, un atelier de fabrication ça serait aussi bien de travailler sur du, de, de, de la matière de réemploi. L'objet de l'association ici c'est lutter contre le le gaspillage et l'exclusion et, euh, et lui, son projet d'atelier de, de fabrication, il souhaite euh, s'en servir pour euh, inclure et inclure des personnes qui ont des soucis de parcours, etc. Cette vision-là, c'est euh, la réappropriation de l'outil au service d'un projet de société. Quoi. Comment on s'en sert pour, euh, pour faire société ensemble de la manière dont on a envie de le faire. On est là, on vit là, on vit ouais. tous ensemble de toute façon. Et... Il faut, faut, faut créer de la valeur à se partager pour pouvoir continuer à vivre bien ici. Quoi. Et ben on arrive chez Guillaume Riffaut, qui est le confondateur de la semaine. -là. Là, je suis Guillaume Riffaut et... Euh... J'ai 36 ans et je vis à Saint-Julien-en-Borne et je suis cofondateur de la Smala, sociétaire de la coopérative Tierlieu. On peut peut-être fermer la, la porte peut-être Non, c'est bon Et bah de fil en aiguille, ça s'est développé, ça s'est développé, d'une petite association avec un petit budget euh, de 3 000 euros, 4 000 euros pour faire quatre événements et quelques cours de danse ou de je sais pas quoi. C'est devenu une asso un peu plus structurée, un peu plus importante. On est allé dans les collèges, dans les lycées, on a commencé à rencontrer les agriculteurs du coin pour leur proposer... Euh, de participer à cette dynamique. Donc vraiment cette logique de tiers-lieu, et moi à laquelle je tiens beaucoup, c'est cette dimension de tiers. C'est-à-dire que je crois que, peut-être que je me trompe, mais qu'on accède au monde, on accède à ses capacités, on accède à la possibilité d'agir par un tiers qui est le collectif. C'est la notion de corps intermédiaire. Ces corps intermédiaires, ils prennent des formes très différentes jusqu'au parti politique, qui est celui par lequel on intervient dans la vie publique, dans la vie sociale, dans la démocratie, pour se faire entendre parce que seul on ne peut pas. Ces corps intermédiaires, que ce soit l'église, que ce soit les partis, les syndicats, etc., ils sont en crise. Donc il y a quelque chose qui est essentiel dans la construction de l'individu, qui en même temps a disparu. Et donc du coup, qui doit nécessairement être repensé, quoi, ce corps intermédiaire. Il y a, il y a, si je n'emploie si pas le mot de corps intermédiaire, mais j'utilise l'expression « faire société », c'est le titre du manifeste de la Ligue de l'enseignement qui est sorti il y a deux, trois ans et qui parle beaucoup justement d'encapacitation. Donc c'est intéressant parce qu'eux, ils posent sur le même plan. Ils disent pour faire société, il faut donner les, la, du pouvoir d'agir aux gens. Ben moi, je pense que le tiers-lieu, pour moi, il est ce médiateur, ce tiers. Je m'en fous du mot-lieu, ça ne m'intéresse pas le mot-lieu. Enfin, c'est pas le plus important. Ce qui m'intéresse, c'est la notion de collectif. C'est ce tiers qui permet à une personne de récupérer, de retrouver son pouvoir d'agir par ce collectif. C'est comment, via euh, la Smala, via... Euh, la Quincaillerie à Guéret, via euh, euh, l'arrêt minute à Libourne, via il euh, y, y a des dizaines et des dizaines de tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine et en France, euh, via les grands voisins, via j'en sais rien. Comment je peux à nouveau agir parce que bah, je suis en capacité de le faire parce que seul je ne pouvais pas, j'étais euh, voilà et je, voilà. Et donc du coup, euh, euh, c'est ça qui m'a intéressé dans, dans le projet de, de la Smala. Enfin, C'était ça l'objectif pour moi. C'était de se dire, à cette échelle-là, au ce niveau local, comment on met nos compétences en commun pour pouvoir récupérer les uns et les autres, hein, ou, ou trouver, euh, récupérer, je sais pas si le mot, trouver un pouvoir d'agir. Alors Gilles Ducout, euh, moi, je suis maire de ce village depuis 2008, je suis né aussi dans cette commune. Ce matin, vous avez vu du gamère sur ce café associatif. Euh, moi, y étais, il y a 15 jours, c'était des retraités qui étaient présents. Donc toutes les générations trouvent leur place, et donc eux, ils sont aujourd'hui crédibles, crédibles par rapport réellement à leur projet de, de vie sociale et d'aide à, à toutes les populations de ce territoire. Ils, ils mettent du sens et de la réalité avec des résultats concrets. Et encore, On, on pourrait parler de, du numérique dans, dans, dans un second terme, mais là aussi, enfin, les, les, leurs résultats mais sont, vraiment, sont vraiment admirables et, et on les met en valeur. Donc nous élus, quand on a fait le choix d'accompagner ces, ces, ces personnes-là, parce qu'on n'a pas accompagné une association, parce que l'association elle-même, c'était une de plus, et je vous l'ai dit, ça, ça, ça nous agaçait, mais les, les, les, les personnes qui l'apportaient, on, on peut pas, on ne peut pas, on peut pas les, les perdre, il faut qu'on les garde sur notre commune. Cette ce matière grise, c'est une chance pour notre territoire, et on essaie d'en profiter. Les élus qui veulent se lancer dans ce type d'opération, ont tout intérêt à, à, à franchir le pas, hein, ne serait-ce que parce que quand on est élu, on s'enrichit aussi euh, des expériences euh, apportées par euh, voilà par d'autres territoires ou d'autres personnalités qui viennent s'installer sur, sur nos communes. Je crois que la société est en train d'évoluer. On ne pourra pas faire l'économie, euh, sans jeu de mots, euh, d'aller vers ce type de projet et de porteurs de projets. souhaiter ou alors même euh, comment vous voyez quoi tu vois, dans plusieurs années. D'être aussi un lieu qui permet de, de mettre le numérique au service, euh, encore plus au service des gens. Donc d'une certaine manière, arriver en, à trouver encore plus les moyens pour faire en sorte qu'il y ait un paco euh, euh, et un deuxième paco demain qui soit là pour accueillir des gens qui ont, qui ont encore plus besoin d'utiliser euh, internet et l'ordinateur pour euh, participer d'une certaine manière aussi à la transformation numérique des artisans, des petits commerçants et faire en sorte que ça puisse bah, développer leurs leur chiffres plus, plus globalement à l'échelle du territoire et entre les différents partenaires que ce soit les agriculteurs, la recyclerie du territoire, le grenier de mesos ou la collectivité etc ce, ce qui pourrait nous arriver de mieux c'est qu'on arrive à d'une certaine manière à trouver une, euh, une certaine autonomie. Si demain, bah, on a de moins en moins de, de services publics, de moins en moins de retraites, en gros, moins en moins d'argent public, et ben, comment on fait pour être, d'une certaine manière, résilient Comment on fait pour euh, amortir cette crise-là qui arrivera ou qui arrivera peut-être pas, qui arrivera peut-être que dans 50 ans, mais comment on fait pour être un territoire où tout le monde travaille ensemble et on arrive à trouver un bonheur et un épanouissement avec, euh, avec les ressources qu'on a sur le territoire, c'est-à-dire se contenter d'une certaine manière de peu des ressources qu'on a ici euh, pour, être, pour avancer et être heureux ensemble. La Smala illustre bien à quel point toutes les histoires que vous nous rapportons dans Hyperlien sont autant d'ouvertures vers des modèles d'organisation nouveaux, qu'ils soient à l'échelle d'un lieu, d'un village, d'une ville ou de tout un département. Au fil de nos rencontres, nous avons découvert différents visages du numérique en France. Support de citoyenneté, développement des territoires ruraux, inclusion sociale, accessibilité universelle, circuit courts, recyclage, médiation, en capacitation. Derrière ces concepts, il y a des individus et des groupes, des acteurs, des élus, des bénévoles, des associations, des municipalités, qui, petit à petit, à force de volonté, d'expérimentation et de collaboration, tissent les hyperliens de cette France numérique. Et nous sommes fiers de pouvoir vous partager leur histoire. A bientôt, pour un nouvel épisode d'Hyperliens.